Bonjour les Fokons, n'oubliez pas que ce vendredi, le 6 décembre, c'est le flot qu'on se rassemble. T'as bien entendu le flot qu'on se rassemble parce que le GDA se passe trop. N'oubliez pas de vous habiller en Noël, donc vert, rouge, irlandais cheveux, des brillants tout. Il va aussi avoir un kawot. Donc, regroupez vos amis et euh, participez parce que les places sont limitées. Donc, n'oubliez pas de participer à l'activité parce que c'est la première année et si vous ne participez pas, il ne faut plus en avoir. Donc, merci et à la prochaine les faucons!